David Laroche. C'est l'homme qui l'inspire beaucoup chaque fois que je le regarde prodiguer ses conseils. Vous tous, vous devriez l'écouter, vous et vous et vous, qui chacun de son côté trouve un jugement, une explication, une excuse, un doute ou toute autre maladroite appréciation pour justifier son incapacité de défier les éphémères éléments qui sont à l'origine de son échec persistant. Vous n'avez aucune excuse pour accepter une telle situation. Il faut cesser d'être un loser. Pour vous convaincre, David Laroche part de son propre exemple dont voici un résumé. À ses débuts, David Laroche était très fragile sur tous les points. Tout comme l'autre David, le David qui a mis à genoux le terrible Goliath grâce à une simple fonde munie d'une simple pierre. Cet exemple fut relativement simple à côté de ce qu'endurait David Laroche, parce que son ennemi venait de l'intérieur. Croyez-moi, sa situation était beaucoup plus pénible à concrétiser qu'un danger venant de l'extérieur. La guerre psychologique contre soi peut mener au succès comme elle peut mener à la folie ou au suicide. C'est très simple. Heureusement, notre David en est sorti gagnant parce qu'il était, sans s'en apercevoir, plus fort que ses hantises. Il a mis KO l'infâme Goliath qui le bouffait de l'intérieur, mais non pas avec une simple pierre comme l'autre, mais avec une grosse roche. Sa roche à lui, la roche quoi, la roche de David. Mais il a fallu quand même des années et beaucoup de détermination farouche pour libérer son esprit des idées noires qui le hantaient. Et maintenant qu'il n'a plus d'idées glauques, David Laroche ne peut que vous prodiguer des lumières et faire exploser d'une roche une abondante source d'espoir dans notre façon de prendre la vie par le côté le plus facile. Écoutez-le, suivez-le, entrez en méditation avec lui et prenez la décision pour combattre votre mal bénin que vous avez surestimé jusqu'à maintenant. Vous ne regretterez jamais d'avoir un jour croisé votre chemin avec celui de David Laroche. Maintenant, sans perdre votre temps, cliquez sur le lien de sa conférence qui se trouve dans la description. Bon visionnage. Cette vidéo vous est présentée par Hashtag Partage